Vraiment, euh, gloire au Seigneur. Euh, en tout cas, nous, nous remercions le Seigneur pour euh, ce qu'il a fait. Euh, on est vraiment énormément touché. Et donc voilà, euh, ce que vous voyez à l'écran, euh, ce sont les images de, de l'hectare. En tout cas, une partie de l'hectare que euh, une sœur nous a donnée. Vraiment, elle a été touchée par cette œuvre. Euh, et euh, et euh, elle, elle voulait donner donc, cet hectare pour qu'on puisse... Euh, Construire ce centre, donc voilà, c'est euh, une vision qui est sur le point de se concrétiser. Et donc voilà, donc la première étape, c'était d'avoir un terrain, et cette première étape, euh, nous l'avons franchie grâce au Seigneur. Et comme vous voyez à l'image, ben voilà, c'est dans le, au début des plateaux des Batéqués. Et euh, non seulement euh, nous avons <rire> reçu plus que ce que nous, nous, nous, nous escomptions, mais en plus. Euh, euh, comme vous le voyez, il y, y a de l'eau, euh, là c'est euh, euh, un puits mais qui n'est pas le nôtre, mais que nous, on pourra copier pour faire, pour faire de notre côté. Et euh, comme vous allez le voir aussi, euh, ben, y a, y a, on peut faire de la culture vivrière, planter du pondou, planter des pommes de terre euh, douces, des patates douces. Il euh, y a aussi euh, des étangs. Donc euh, les étangs euh, on verra mais euh, peut-être qu'on aura un étang, en tout cas on remercie le Seigneur. Et, euh, et dans la concession bah, il y a déjà les fondations pour une maison. Donc euh, voilà, ça nous permettra euh, de faire une annexe au projet. Euh, voilà, on vraiment on bénit le Seigneur. Euh, je, je vous laisse regarder les images, tellement c'est beau et vraiment que le Seigneur soit glorifié. Euh, merci, merci pour tout, merci pour les prières et vos dons. Et soyez bénis au nom puissant du Seigneur. À très bientôt. Quand le maître viendra, je dirai, j'ai combattu le bon